Maintenant, continue à régaler, petit pack. Oh Salut tout le monde, comment ça va les mecs? Les gars, la QLF, Live la QLF sponsorisé par Arnova. L'Arnova, les gars, la famille. Arnova, les gars, ils m'ont dit Luthor. On veut te régaler. On te donne 12 000 points FIFA. Fais-nous un pack opening de rêve. Par contre, j'ai intérêt d'avoir du lourd, les gars. Donc voilà, merci à Arnova, franchement quel kiff. Maillot sublime, hein, technologie euh, de malade. C'est les meilleurs maillots de sport que j'ai jamais testé, les meilleurs maillots de sport que j'ai jamais portés. Le tissu est incroyable, franchement. Si vous, vous hésitez, n'hésitez pas. Voilà, conseil de Lulu. Le Lulu, quand il conseille en général, il ne fait pas semblant. Super content de promouvoir euh, des trucs de grande qualité, tu vois. Code Luthor, vous avez 10% de réduction en plus. Et 10%. Bah, 10%, c'est pas mal. Voilà, les cartes UCL, elles sont là. Il y a du truc, il y a du loi Alors, en fait, ces cartes-là, les gars, si le club remporte 3 victoires, et eh ben, en fait, sur les 4 derniers matchs de la phase de groupe, ils prennent un up. Ou si leur équipe accède à la phase d'élimination directe. En gros, s'ils sortent des poules. Ouais, vraiment, faites le défi pas qu'argent. Hein, il vaut vraiment le coup. Hein. Ok. Dégueulasse. William José. impeccable. Ok. Ah, bon, eh. Oh Franchement, un petit Gomez Dans un pack 75+, plus. 22... Ouah, 22 big, pas mal Est-ce que ces packs-là, ils sont pas mal, hein Parce que je pensais qu'ils étaient éclatés pour l'instant On n'a pas eu des trucs trop dégueux Allemand, DC Sous le 82, franchement euh, un Petit 82 dans un pack comme ça, moi je dis oui hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là Ah, ces cartes-là, elles sont affreuses Allez, dégâts de Camacho. moi le camp. Elite. Pff, incroyable. Moi, je suis en div 4. Je... Oh Ah oh, J'ai cru que j'allais voir quelqu'un arriver. Oh Bah, ouais, hey, petit Sergio, 87, les gars. Pas mal, hein. Pas mal, les gars. Oh, ouais, moi, je suis en 84. Je suis en div 4. Je suis content. L'autre, il est déjà en div 8. Eh, hey, le petit pack opening, il sent bon. Il sent bon, le pack opening. Allez, cache-nous cache du lourd. Oh Un petit 86 derrière. Ouh! Pas mal! Allez, du lourd! Oh, même pas un! Oh, Witzel! Ah, oh, même pas un 83! Plus. Oh, dur! Oh, dur, on a piqué les gars! Ouh! Bah, un petit boost, les gars! Bon, bah, non, franchement. Euh... Il n'est pas ouf, mais ça va, un petit boost. Bon Dommage, pas pas vendable. C'est parti, les amis. C'est parti. Code Luthor, vous avez 10% sur tout le site. Oui, chien Ah ouais, je dis, il n'y a pas de joueur qui arrive. La porte, on l'a déjà eu. Ah, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux. Ah, je m'attendais à mieux. J'ai vu des confettis, j'ai vu tout le bordel. Ah, ça commence bien, les gars. Ça commence bien. Oh, deux réa. Tu sais quoi, je vais tout vendre. Tout vendre. Oui. Oui. Oh, petit Alexander Arnold. Franchement, pas mal. Petit... Hey, pour l'instant, 86-87, ça monte, les gars. Ça monte. Ça monte. 86-87, là, on veut un 88. Allez. Arnova. Arnova. Arnova. Oh, oh non, 83+, plus. Ah, Matic, Matic, plutôt pas Matic, Matic Ah, la déception Elle est là, la chatte à Lulu, la chatte à Lulu Arnova, la chatte à Lulu Ah, 83+, plus. Argentin Icardi, ah, Icardi fraude, la fraude Ah, on a la fraude, les gars Ah oh Isaac Ah bah non, je suis con, il est dans les packs Ibrahimovic Ah dur. Ah, dur. Oh Dieu. Oh là oh, oh, mais Zapata, je l'ai déjà eu Je fais une petite danse, regardez, ça va attirer la chance Ça, c'est quand j'avais packé ça, là Regardez Regardez la petite danse que je vais vous faire juste après Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, France c'est bien. Mignon Mignon. Je l'ai revendu, Mignon. Mignon, il est blessé en plus ce saucisse. Il me met dans le mal avec. Euh... Il met dans le mal avec euh, mon équipe Sora. Oh, c'était long Me arrête Oh là Oh là, il est content le bazar en plus Oh là tu me prédis CR7. Ah bah là frérot, je te jure que je danse. Euh... Là, je danse euh, pendant, pendant, pendant 10 minutes. Là, vous me voyez. Là, je mets Michel Sardou. Je peux te dire que je danse dans tous les sens. Yonotan. Oh Oh Oh C'est le plus claqué, mais on en a un, les gars Traoré On en a un Traoré GG pour la prédit, les gars GG pour la prédit, les gars Traoré Tiens, mon kid, c'est pour toi. Le résultat oui. Bruce Granek vient d'avoir la même. Mais frère, Bruce Granek et moi, on est comme ça. On est euh, deux frères, deux fauves. Oh, 59 000. Allez, allez, allez, allez, allez. Tu quoi, je vais le mettre à 58 000, 57 750. Ah, je l'ai déjà vendu, je crois. Ah là, euh, la Carlos, euh, c'est pas la même, là. Ah là, Carlos, euh, la Carlos, c'est pas la même, là. Hein. Ah putain il est parti cash. Bon bah merci Tratra. -tra, hein. Obligé. Hein. Ah 83 plus anglais c'est pas mal. Ah Maguire le plus éclaté, le plus éclaté des dessins des, des décès anglais du jeu. Allez. Ah petit 83 plus ZH. Ah non. Oh pop pop pop pop pop pop pop pop, pop. Ah, Kimi, les gars. Ah Kimi Oh là là Ça c'est du lourd ça Le Ashraf Le Ashraf parmi nous Voilà ah, Arnova qui régale P'tain, Il était dans les OTW normalement lui 167 000 Oh là là On va, se mettre une... On va se faire une équipe de port avec ça Oh le Ashraf Et Ashraf il aurait mérité une grosse anime les gars Voilà voilà J'ai dit quoi Oh Gérard, oh. oh Gérard, oh Gérard, un stand vendu, sérieux C'est bon ça Putain, 84 Oh lolo lolo lolo lolo. Gérard, il est fort sur sur les PES, sur eFootball il, il va encore être trop fort, sur FIFA cousin, c'est compliqué. Maintenant, continue à régaler petit pack. Oh non! Oh non! La clim! Mais j'y pensais même plus à, la, à lui! Oh non! Oh non! Oh non! Oh, oh j'y pensais même plus! Pour moi c'était Messi! Oh j'étais. Non! Oh je me voyais déjà faire un top tweet! Je me voyais Arnova Il me, me dire: Mais putain, Luthor t'es un génie! Ça nous fait un coup de pub de ouf! Et là, on pâcle le de saucisse! Oh non! Putain, avec, cette... avec ces oreilles de chou-fleur là! Oh la climatisation! Oh la, oh, la climatisation! Oh non! Oh, j'ai envie de pleurer sa mère! des il écoute, sale bâtard! Ah, oh, j'ai envie de pleurer sa grand-mère! Ah, oh, j'ai envie de pleurer! Oh là là! En vrai, chef poulain, sale tarba moi j'espère que tu vas faire 12 défaites sur ton vieux futur. Ah, j'ai trop froid. Je... Attendez, les gars, j'ai trop froid. Je mets les manchettes Arnova. Ah là, j'ai trop froid. Ah. Oh putain, j'ai cru que c'était encore. Mais non, je suis con. Ah là là là là. Ah, ah c'est dur. Mazraoui il... Mazraoui, il vaut 10 000 euros sur Sora. Je vais... Voilà, bah ouais, bah ouais c'est normal Voilà, maintenant, euh, voilà. Salut, mon Billy Ah, on a eu un, un, un AD argentin du PSG. Oh Sterling Oh là, Grealish Allez, bisous, les gars Bon, sûrement à demain, à 14h. Hein, donc, euh, soyez réveillés, pas comme le poulain qui dort jusqu'à 16h. Allez, bisous, les gars